Notre nouvelle révolution, ça devrait être une révolution vraiment de fierté mondiale de qui nous sommes. Fierté, pas juste vis-à-vis -vis de nous, face à nous-mêmes, mais face au reste du monde. On n'a rien à envier au reste du monde. On est relativement stable politiquement, socialement. L'économie va bien. On vient, on, on est à sortir d'une pandémie qui a ébranlé et permis un paquet de choses je dirais, c'est le moment de frapper. Alors, saisissons l'occasion d'être plus que moins ambitieux.